J'ai 35 ans, je suis photographe freelance et je suis ici pour vous montrer mon point de vue. Avec la photographie urbaine, j'essaie de sublimer le quotidien, le banal, de donner une touche de mystère à des lieux qu'on n'a plus vraiment l'habitude de regarder, un peu comme ce parking. Au travers des portraits et de portraits, j'essaie de mettre en scène, de me mettre en scène dans des compositions étranges, voire même carrément surréalistes que j'ai essayé concrètement de réaliser sur ma dernière série qu'on pourrait qualifier comme étant une sorte de roman photo-conceptuel On y suit la déchéance les mésaventures d'un personnage affilié d'une boîte en carton sur la tête. Donc si vous êtes à la recherche d'un point de vue inventif, décalé, voire un peu fou Alors je suis le candidat qu'il vous faut